Bonjour, une, une rapide vidéo pour expliquer la, le, les résultats euh, suite à une question de Mathieu. On, on est dans un cas où on a un, un pourcentage de perte fixé et un, un, un ratio de gain lui aussi fixé. C'est-à-dire si jamais je perds 1% et que je choisis un ratio de 5, c'est-à-dire que à chaque trade, si jamais je perds, je perds 1%. Mais si jamais je gagne, je gagne 5%. Et la question c'était du coup, bon alors, fixer un tableau Excel, etc. mais... Euh, si on veut un, un objectif mensuel de, par exemple, 10%, euh, quel est le pourcentage de réussite que, que l'on doit faire euh, dans ce cas de figure Donc, on est d'accord que c'est un, un cas fixé, puisque les pertes et les gains ne, ne fluctuent jamais, c'est toujours moins 1%, enfin moins 30%, plus 30%. Donc, on peut schématiser le, le, la, la problématique par un arbre. Donc, dans le cas où on perd 1% et on a un ratio de 5, donc on gagne 5%. Donc, donc on, a, on part d'un portefeuille XN, d'accord au, au, AT égale 0, enfin n égale 0, le nombre de trades 0. Et si jamais je fais plus 5%, c'est-à-dire que je multiplie mon capital par 1 plus 5%, c'est-à-dire par 1,05. Et si jamais je perds 1%, en gros, je, je multiplie par 1 moins 1%, donc par 0,99. Et puis si on répète, donc là c'est au premier trade, donc si jamais je gagne, si jamais je perds, et si jamais on répète cette, cette épreuve-là, donc c'est un lien en lien avec Bernoulli, pour ceux qui connaissent les épreuves du schéma de Bernoulli, donc si on répète deux fois, donc on a deux gains, on a multiplié par 1,05 au carré, donc on a fait deux enfin deux, deux, deux, deux très gagnants, et si on a fait une perte, de coup on a fois 099 fois le, le gagnant précédent, donc puissance 1, puissance 1, c'est-à-dire une perte, un gain. Et pareil, si on est parti perdant et qu'on repart deux fois perdant, dans ce cas-là on a multiplié par 0,99 au carré, et si on a fait plus 5% ensuite, 1,05, 0,99 au carré. 39. Et du coup, si on fait encore une troisième, donc x à 3, à plus 3, d'accord, on a, si on a encore gagné, donc on a fait deux trades gagnants, donc ici et ici, mais un trade perdant au, au premier, du coup, on a multiplié le capital initial par 1,05 au carré fois 0,99 puissance 1. Et puis, si on a fait deux pertes, puissance 2 et puissance 1. Donc, on remarque que finalement, si on a fait euh, P pertes, en fait, on a multiplié le capital par 0,99 puissance P. Donc, on a enlevé 1% à 1. Et on, a multiplié, enfin, à la puissance, et on a fait à la puissance euh, P. Et pareil pour les gains, donc on a fait plus 5% et à la puissance G, si on a fait G gains, par rapport au capital initial. Donc si on fait tenir un objectif de, de 15%, c'est-à-dire qu'on veut à la fin 1,15 fois le, montant, le capital initial. Donc en gros, quel est le nombre de, de gains, de trades gagnants que l'on doit faire pour compenser par exemple un nombre de pertes Donc dans le cas où on fait 5 pertes, en gros on a déjà multiplié le capital initial par 0,99 puissance 5, et donc la question c'est, si je fais G gain après, quel est ce nombre de gains que, de trades gains que je dois faire pour avoir les 1.15 En gros, les, les montants initials n'ont rien à voir, ça, ça n'y influen, influence en rien. Et du coup, on doit juste euh, trouver le nombre de gains G, tel que on, on compense les 5 pertes pour avoir un montant final euh, multiplié par 1.15. D'accord Plus 15%, plus 5% et moins 1% euh, dans, le, dans les coefficients. Donc en gros ça revient à résoudre cette équation. On, pourrait on peut le faire par tableur. Donc par exemple, ici je suis parti en mettant les, le coefficient euh, de, du, co correspondant au nombre de trades. Euh, perdants. Donc 0,99 puissance 5, on obtient 0,95, 0,99, etc. Et ensuite, du coup, à la main, on, on, va, on va simuler des trades gagnants. Donc je prends ce cet ancien montant en B1, enfin cet ancien coefficient en B1, et je multiplie par 1,05. Donc au prochain trade gagnant le coefficient passe à 0.9854, donc on a un petit peu moins perdu, sachant que le, le montant initial, il est obtenu lorsque le coefficient vaut 1. Donc si on est inférieur à 1, on perd, on est perdant, et si on est supérieur à 1, on est gagnant. Donc au premier trade gagnant, j'ai 854. puis après au second, 1.04, puis 1.10, et là on voit qu'au quatrième trade gagnant, on a dépassé les, les 15%. Donc dans ce cas de figure idéalisée, on, on voit qu'il faudrait 4 trades pour pouvoir arriver, à l'objectif des 15% si on a fait 5 pertes au par. Et donc le, le travail en, ensuite, c'est juste faire un peu de maths euh, et montrer qu'il y a une formule qui peut trouver ce, ce nombre de gains, le nombre de trades gagnants qu'il faut effectuer, donc 4, euh, c'est-à-dire avec des logs. Alors puisque c'est comme on parle de, en termes de puissance, on va être obligé d'insérer des logs si on veut euh, faire baisser la puissance au numérateur. Et, et donc du coup, la formule est très simple, euh, c'est log de... Donc l'objectif 1.15, donc le coefficient euh, correspondant à l'objectif 1.15, divisé par le nombre de pertes, donc 5, et on divise par le log du ratio que l'on veut, donc 1.05, et ça nous donne 3.89, c'est-à-dire que comme le nombre de trades c'est un nombre entier, hein, on peut faire 3.89 trades, on ne peut pas avoir 3.89 enfants, sauf dans des cas particuliers. Euh, il faut prendre toujours le nombre entier, donc on, on est au-dessus de 3, donc il faut prendre 4. Donc on a bien retrouvé le nombre de 4 pour obtenir l'objectif de 15. Bon après c'est un peu de maths, c'est... C'est un peu de la, de la, de la tambouille, c'est juste posé, et puis c'est des calculs simples, hein, d'accord un, un élève de terminal pourrait l'obtenir, et c'est juste pour obtenir. enfin pour montrer d'où vient la formule, en mettant des, des gamma, des alpha, des r, des, des coefficients qui peuvent se bouger. Donc on pourrait très bien obtenir ça dans de, une feuille de calcul, dont j'ai envoyé le lien, je ne sais plus où. Et puis si on veut calculer la probabilité de gagner, bah, du coup c'est juste le nombre de traits gagnants, divisé par le nombre de traits gagnants plus le nombre de traits perdants bon alors on peut remplacer avec la formule et puis on peut, on peut, obtenir, on peut obtenir la probabilité enfin la propriété qu'on doit obtenir enfin, la fréquence de trade gagnant que l'on doit que l'on doit avoir pour euh, atteindre ce, cet objectif sachant qu'on a p trade qui perdre et puis bien sûr comme on les log il y a des cas où des cas de figure où c'est impossible on est en dehors des, des des, zo des zones applicables par le, par le, par le logarithme, d'accord Donc on va prendre un truc négatif dans un log, par exemple. Enfin bref, on a des, des différentes choses. Donc du coup, par exemple, si on prend un trait de ratio, c'était quoi l'exemple de Mathieu Ah oui, 2.25 euh, ou 1.25, je sais plus. Enfin, on multiplie euh, par un truc énorme, et donc du coup, on trouve que on n'est pas du tout dans les, bonnes, dans les bonnes cas de figure. Mais si on prend des, des, des, ra des, des valeurs raisonnables, dans ce cas-là, on obtient bien les, les bonnes valeurs. Donc ce cas, c'est utile que dans un cas... Euh, donc vraiment dans un cas fixe où on a moins pour en perte et un ratio de 5 en, en gain on gagne 5 fois plus que l'on perd bien sûr d'accord c'est un cas de figure idéalisé et dans le cas de, dans la vie générale il faut pas enfin on, on fait pas ça donc je proposerai plus tard une vidéo enfin deux autres vidéos sur l'espérance relative un travail qui permet de mieux coller et, et je pense d'être moins idéalisé et de, donc de mieux coller à, à, au trading possible et puis de mieux comprendre ce qu'il est possible de faire. Pour pouvoir espérer un tel objectif et de comprendre où, vers où on va entrer là. Bon, c'est du money management et je pense que c'est intéressant. Je vous montrerai plus tard. Donc voilà pour la, le cas de figure de Mathieu. Et ceux qui veulent utiliser ça, bah, bah allez-y, c'est très simple. Et entraînez-vous sur le tableur, par exemple. Ouais, bonne journée.